Salut YouTube Tu vois cette qualité incroyable C'est normalement notre première vidéo top 1 avec la nouvelle qualité. On a un petit NAS qui enregistre tout en 4K. Enfin, je suis trop content, trop fier. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à exploser la barre des commentaires, les likes, si bien, euh, ça vous plaît pour dire euh, ce, que vous, ce que vous ressentez. Et s'il y en a un qui est plus rapide euh, en scope, euh, écrivez-le en commentaire. Bisous Vraiment tirer au shotgun à cette distance. Ah, les gars, ici on est sur un stream. On est sur un stream où tout est fait maison. On imagine les trucs maison, il n'y a pas de grosse production derrière. On sent vraiment la patte du mec qui le fait. Et euh, moi je trouve que c'est là qu'on trouve le plus de plaisir. Tout simplement. Sam pour Exactement. Les hey, chat Vous voulez que je ridiculise ce mec hein Désolé Mehdi, je t'ai fait tuer par Monsieur Chao. Ah putain! Ouais hey, Fada, t'es es, es, es en train de camper là dedans, gros. un peu de, de dignité. Comme si je mettais de la cerise noire avec du brebis sans que le brebis soit d'accord. Tu ne peux pas faire ça. Est il est... es fada ou quoi? Oh pourquoi ils se sautent tous dessus là? On dirait de la paix. Oh con. Encore. Oh, ok, il y en a un devant, il y en a un à droite. Je mets un drone. Ok. J'ai tiré sans rien y voir. Pour tuer des mecs mauvais pareil, il a pas besoin d'y voir grand-chose. Hop. Hop. Ouais, la portière de 208, elle te tabasse. Ah, Accord. Encore toi, Mélendy. On te pisse dans la bouche. Le colis va bientôt tomber, les gars. de prime localisé. C'est parti pour la chasse. Un tactique approche de votre position. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Vous avez vu lui là? Oh papy 33 000! Oh il est en train de manger des cannelés le con, il s'endormit! Oh putain, Fada, il y a un sniper! Bon, on mise sur le fait qu'il soit mauvais le mec. Rap. Salut le sorcier! Merci Aiden pour les 8 mois, Nicolas pour les 5 mois, Jaloux pour les 2 mois. Il ah, y a toujours le sniper derrière moi, les gars. Mmh. Ce serait bien que je lui montre ce que c'est un, un vrai sniper avec le carpestacle il puisse comparer et peut-être peut-être s'améliorer par la suite. J'ai pas été bon. Hein. Genre j'ai pas été bon c'est... J'ai vraiment pas été bon Vous savez Vous savez chat dans la vie Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur Mais là J'ai été le mauvais chasseur tchat. Mais je suis. Il s'arrête même pas. Il s'en bat les couilles. Oh, t'as pas le droit d'écraser quelqu'un et de t'échapper comme ça. C'est humiliant. Vous savez que depuis tout à l'heure, les gars, il y a un mec ici. Je vous pas parce que c'est quick là Il passe avec euh... Oh non Ah oh, oui Alors là il est en train de se réa. Il est en train de se dire putain je suis safe Sauf qu'il a pas pensé à ça peut-être Oh, c'est quel appareil photo? Euh, on va vous mettre la référence euh, sur Insta ou quelque part. Hein. Parce que c'est un appareil photo euh, full custom, tu vois. Genre, euh... on a foutu. On a. Un... On a foutu un, une nouvelle batterie dessus, on a, on a foutu un nouvel, euh, un nouvel euh, objectif. En gros la, la base de l'appareil est cool et après tu peux customiser quasiment chaque truc et c'est ce qu'on a fait. Elle est belle chat. Elle est belle parce que c'est un carpestacle, hein. il est pas fait pour tirer de loin. Ça c'est quand Monsieur Chow il dort 8 heures. C'est pour ça que je dors pas tout le temps 8 heures. Imaginez j'aurais ce niveau constamment. Je serais banni déjà. Déjà qu'il y a des copains dans, dans le Twitch game français, ils pensaient que je trichais. Et après ils sont passés derrière moi aux ED20, ils ont fait... Oh Shroud I, I, heard the, I heard the French Shroud, Ciao. Oh. Tu vas où La 30 kills est possible Oh merde j'ai déjà 24 kills Vas-y mais je, je vais me sortir un peu les doigts du cul Et ouais ouais ouais, ouais la 30 est possible Je, je vais vous, vous sortir une 30 kills les gars va sûrement arriver par là. comme ça, Sur de qualité, surtout derrière Le cœur des S, suis choix sont dans la malheur, et dans la rage, dans la fête et dans le café, et dans la mort, choix, on la vitesse lumières, et ils te piquent, ils de shit à chaque clé, ils en fichent. Titi, on vient et tous les modos, dans la direction du succès. On est fidèles, et toujours en tort, on garde cap, puis on pisse de sommeil. Expose les stars sur ma danse que tu as, Twitch. Même les pires à cœur ont peur, tu J'ai tiré dans la tête, j'étais dans la voiture. Mais il y a un truc, c'est quand tu roules avec la voiture et que la voiture n'est pas parfaitement droite, la balle va être déviée. Ok, donc je sais qu'il y a un mec à droite. J'ai l'info qu'il y a un mec qui est caché à gauche aussi. Non, on plus que neuf. C'est en train de descendre là, la game. J'ai... Euh... Je ne sais... Je ne sais pas où sont les gens Si je veux... Voilà, ok Et ouais, frère Il se passe quoi là C'est où Bah là moi ah J'aurais payé mes pentes à moi. Chat, c'est la. J'ai pris tous les risques pour elle pour euh, être sûr de pouvoir peut-être avoir la 30. Je suis en 1 contre 1 pour peut-être la 30. Toujours pas d'autoréa. Comme vous le savez, j'ai pris un drone à la place. Donc, s'il y a un sniper embusqué, c'est une situation de 1 contre 1. J'ai pas d'info pour le moment. Je suis en train de chercher l'info. Le... Vous le voyez, j'avance pas trop. Il y a beaucoup de fake mouvements pour euh, dodge un sniper s'il est, la... est embusqué. Est-ce qu'il est dans un buisson Est-ce qu'il est en face Dès le matin Qu'est-ce qu'il y a chat Qu'est-ce qu'il y a Vous avez déjà vu de la rapidité comme ça au sniper chat La 30 GG GG